Birzine barrels est un jeu de dextérité frénétique. Les joueurs donnent des coups sur des tonneaux pour retourner des ours. Dans Birzine barrels, deux ours sont coincés dans un tonneau, mais pas de panique. Comme ils aiment faire des boulet, boulets, ils ne cherchent pas à sortir. Non, non, ils font juste la course. Chaque joueur commence avec trois jetons miel. Deux joueurs en face à face prennent chacun un ours et le placent tête en bas. La partie peut commencer. Berzin Barrel se joue en temps réel. Ceux qui ont un ours doivent donner un coup avec leurs doigts pour le retourner et lui remettre la tête à l'endroit. S'il y arrive, le joueur passe son ours à son voisin, qui doit faire de même, et ainsi de suite. S'il échoue, l'ours est simplement remis en place et le joueur doit recommencer. Petit bonus, si le joueur arrive à retourner son ours du premier coup, il le donne à n'importe qui, à l'exception de celui qui a déjà un ours. Si, à n'importe quel moment, un joueur se retrouve avec deux ours, il a perdu. Il défausse l'un de ses jetons miel et la partie est remise en place. Si un joueur n'a plus de miel, il est éliminé. Lorsqu'il ne reste plus que deux joueurs, on entre dans la dernière épreuve, celle du grand retournement. Il s'agit d'un combat épique à base de retournements d'ours pour faire perdre tous les jetons miel de son adversaire.